C'est un système qui, euh, moi ça, ça a été le déclencheur. Ma CDA, je me ai dit, c'est ça que je voulais faire. Et, Donc, voilà, on est euh, vrai été on on des des dans leur trace. Vous avez pris un tournant qui a été assez incroyable. Quoi. Vous avez passé le mur de le, le, le plafond de verre, on va dire, pour, pour arriver sur les, sur les télés, sur les clips et tout. Vous avez fait un euh, quoi pendant euh, 20 ans, 25 ans. Quoi. Et, euh, moi, je me souviens, quand j'étais petit, c'était ma sœur qui m'a fait découvrir le France Télécom et euh, je sais pas, j'avais 7 ans quand j'ai écouté ce morceau, c'est incroyable de nous entendre aujourd'hui et d'être aussi plébiscité. C'est marrant, parce que les jeunes aujourd'hui, des morceaux euh, comme ça, ils ne comprennent même pas. Ils se font aussi peur qu'il y téléphonique et tout, c'est drôle, ça, le temps passe. Et puis il y a des morceaux de trio qui traversent le temps, j'ai envie de dire, euh, malheureusement, comme une des campagnes, qui, il y a 25 ans, euh, alors les, nous mettait comme des marginaux écolos en train de fumer des pètes sous un arbre. Euh, et aujourd'hui, on est dans cette urgence climatique euh, plus que tout. Que jamais donc euh, voilà ces morceaux qui font aussi peut-être le trio dur qui sont transgénérationnels et qui parlent encore peut-être tous aujourd'hui et qui, encore plus, aujourd euh, qui... Euh, je les avoue plus encore en fait, tout à fait. Ouais, ouais. écoute euh, ouais, bah, c'est ça le, le reggae sonsker du coup qui redonne un petit peu euh, bah, de, ouais, de, de la voix au reggae dans la région donc on est content d'être là aussi et euh, on va voir il va y avoir aussi d'autres chanteurs qui chantent en français notamment Big Alors moi je suis assez fan de Big et je suis très content de le voir demain. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle vibe un peu dub, reggae français ah, Moi je suis très fan de Bigarance, on s'est croisé plusieurs fois sur des festivals, on s'apprécie beaucoup. Et puis à chaque fois que je, je, je le croise, t'as mes, mes deux gamins qui font « Papa, tu fais une photo, tu fais une photo avec Bigar... » Donc voilà, c'est la relève, c'est la jeunesse, je pense à Amal, euh, Voilà qu'on avait croisé au Oscar on avait fait un petit feat ensemble aussi, voilà, qui est cette génération euh, montante du reggae, et puis qui représente à deux Bic, bien sûr, et qui ont déjà peut-être un parcours un peu plus long. Mais et ces groupes français reggae qui résonnent à l'international et qui font vivre aussi la, la, la culture française au travers du reggae. Donc euh, voilà, moi je suis très fier de, de les côtoyer, je suis très fan. C'est ça qui est, qui est plaisant. Commencez à préparer vos questions si vous avez des, des questions. <rire> je connais des têtes dans l'Assemblée, ça fait plaisir. Il y en a quelques-uns, ça fait longtemps que je n'ai pas croisé. Donc commencez à préparer vos questions. On va vous passer le micro si ça vous intéresse dans quelques petites minutes. je te laisse. Oui, on écoute, euh, enfin c'est un peu pour résumer, mais du coup, euh, euh, peut-être un album live éventuellement, vous allez en... Tout à fait, on ouais. est en train d'écouter les mix là, de de ce de euh, de, de, de fameux, de fameux anniversaire qui s'est transformé en 27 ans au lieu de 25. Et, oui. ouais. Et on avait énormément d'invités, on avait nos amis de Bink, d'ailleurs il y a une version d'un morceau vraiment qui est... Qui est voilà, un plaisir, plaisir. Euh, ouais, ouais, vraiment au ouais, ouais. titre, ouais. je suis ravi de partager ça avec eux et, ouais, et voilà, c'est un moment qu'on a tellement attendu et voilà, qui ne pouvait pas rester derrière nous sans un album donc on est en train de préparer un, et, un, et des images et du son qui okay, est super, ben, on est ravis d'entendre ça, c'est cool, ça vous fait, ça vous fait nous à bah, nous, de l'actualité réglée aussi à proposer, c'est super chouette. On est très contents, on va pouvoir commencer à accueillir les premières questions. Oui, alors si vous souhaitez, euh, si vous désirez poser une question, on vous invite simplement à passer juste derrière l'enceinte, on va vous tendre le micro, euh, comme ça ça sera euh, tout simple, on va surtout les larcènes. Et dans l'optique, qui si n'y a pas de patience, questions des questions de secours. <rire> Toujours être prévoyant. Mais non mais je pense que voilà. Et voilà notre.. Oui. Oui. Ça ça de ça de bonjour, ai... Ça fait plaisir de Gizmo. Euh, euh, juste, euh, j'aurais aimé savoir, euh, par rapport au premier réseau donc il y a 25 ans avant l'hiver, euh, où il y avait Seigneur des Mélibats, où il y avait euh, euh, déjà vous qui étiez là, euh, une anecdote depuis 25 ans, euh, un souvenir qui fait que. Euh, eh ben, vous avez envie de revenir toujours au Sonska. Bah, Ce que je disais tout à l'heure, c'est que de toute façon, des le, festivals qui portent la musique reggae, en France, on n'a pas tant que ça. Donc euh, forcément, si on nous appelle, on vient. Et puis, euh, bah, moi, j'ai un souvenir qui est un peu triste, c'est qu'on n'était pas vu depuis plusieurs années. On vient, il y a un gros soleil, le festival est complet, on est dans les bus, on attend l'après-midi, tout d'un coup, on nous dit c'est annulé. Alors pourquoi Parce que les oranges vont arriver ce soir et vous n'allez pas jouer. Donc ça, c'était... Euh, c'était une euh, des dernières fois où on était, était venu après avec euh, cette rencontre de maman. Et donc euh, voilà, là, c'est pas annulé. Il fait beau, il n'y aura pas d'orage. Donc euh, voilà, on est content. Et, euh, voilà. donc, cette fois-ci, il n'y aura pas d'annulation. Et puis on espère vous voir encore sur plein de plans de ce cas. Ah bah avec plaisir. Je vous en dire non mais voilà, 25 ans de, de, de reggae là, ça veut dire aussi que le reggae est présent dans les chœurs, le reggae est présent, c'est une musique qui est très très populaire et au final qui n'est pas souvent assez représentée dans les médias, un peu partout, et donc ça fait plaisir de venir défendre cette musique-là aussi. Oui, parce que ça reste pérenne hein, quand même. Exactement. On, on lâche rien quand même. T'as une oui, question Oui, je voulais euh, parler par rapport au guitariste qui a quitté le groupe, est-ce que vous envisagez de recruter un guitariste et d'être de nouveau Il est là ce soir, tu vas pouvoir l'écouter. Il chante sur la guitare, s'appelle Martin Le Et C'est un, euh, voilà, une super rencontre. et On est, on est accompagné aussi de Romain Berguin qui fait la basse, clavier, et qui nous a fait tout, tous les arrangements musicaux du live suite au départ de Manu. On s'est entouré de, de musiciens là, pour, que, pour que la suite aille bien. Oui, ça a été une session de recrutement. Là. Oui, ça a été quelques auditions euh, de, de musiciens, et puis, euh, et puis un, voilà, un nouveau départ pour nous, mais ça nous a fait du bien au final. Manu, on avait marre, il était fatigué de la route, il avait une histoire d'amour qu'il avait envie de vivre, et voilà, il n'en pouvait plus des bus, et, des... et nous on avait une envie, c'est de repartir, donc on a trouvé des gens motivés euh, euh, pour, pour partir avec nous. Ça, <rire> ça fait du bien, merci, Bah, Je merci à toi. Si vous avez des autres questions, mmh. n'hésitez pas. Ah, vous avancez vers le micro. Une question... Que je m'en connais, mais sans micro, c'est bon ouais, Oui, oui. Nous, avec Guisman, on s'est déjà vu plusieurs fois. Donc là, Therav, Martin, l'autre guitariste, super bon. Normalement, enfin, on s'est vu à plusieurs reprises. Justement, par rapport à Manu, le fait d'avoir joué à Bercy avec lui pour en premier versaire, est-ce qu'il y a pas un petit côté es nostalgique Est-ce qu'il de faire des nouvelles choses ensemble Ou est-ce que c'est la fin, la fin, la fin avec lui On ne s'est jamais dit que c'était la fin. Euh, voilà, les forces sont renouvelées pour Manu. Et euh, voilà, non, on ne s'interdit pas du tout de refaire des choses ensemble. Ça, enfin, c'est pas du tout à l'heure du jour. Là, il est en tournée avec Véronique Sanson, Manu, donc il est dans un autre truc. Et euh, mais on travaille déjà sur des trucs avec Manu. Nous, on, on a commencé la musique ensemble tous les deux, donc sur d'autres projets, un peu underground dehors, des trucs un peu... Euh, euh, voilà, avec des musiciens d'un de, de, de, peu partout. Euh, voilà Ils sont sur un album avec un pote, ils vont inviter à, à, à écrire avec Adrien des jeunes artistes. Euh. Donc euh, voilà, on se, on, on se voit, on se tient au courant et on fait de la musique ensemble. Mais avec écrire pour le moment, c'est pas du tout à l'heure du jour. Une autre question euh, Oui, alors il va falloir vous habituer à ça parce que quand elle est diffusée en direct aussi sur réseau réseau les réseaux sociaux, ça va être compliqué pour les auditeurs. Alors, ça a l'air d'avoir une jolie voix. Oui, c'est dommage qu'on l'entende Bonjour, Bonjour, salut. Enchanté, moi c'est aussi, pour répartir sacs à quelqu'un. J'ai une petite question, je crois, qu'il y a eu la chanson Les Auditeurs hier soir qui a été reprise par marc et Garizo. Qu'est-ce que ça fait en fait d'avoir euh, des reprises comme ça, ou des collaborations aussi avec d'autres jeunes artistes, je crois que c'était pour euh, la sortie de 25 C'était pour l'anniversaire, ouais, voilà. comme anniversaire. Bah, on, cherchait, euh, on a eu la chance de rencontrer Michael Cardido sur le concert de Big Flo et Oli. Ils nous ont invités, et puis les gars, ils nous ont fait des gars, on vous connaît, on vous aime, euh, putain, les gars, toute cette jeune génération de youtubeurs qui connaissent trio, donc ils euh, ont cherché... Euh, un truc marrant à faire, c'est un morceau qui est quand même euh, qui est un sketch. C'est un sketch, c'est un morceau de chercher des comics. Et eux, c'était parfait, donc quand on leur a, on leur a proposé, ils ont foncé dessus tout de suite. Et voilà, ça s'est fait euh, comme ça. Voilà. C'est une façon de passer euh, un peu pour euh, rester dans le temps ou c'est tout simplement un trip C'est une pierre de coups, c'est-à-dire qu'on euh, va tenter de les appeler parce que et puis, comment, hein quand je dis ça pareil, je, je pense à des enfants, mais quand je leur dis « ouais, je ne veux pas faire affaire, quand ils faisaient les caricatures, c'est pour le mais c'était drôle, et puis non, et puis ça, ça vient d'eux en fait, qui viennent nous, nous faire un câble, et nous disent « ouais les gars, on vous aime on aime ce que vous faites, donc nous on nous fait ça, on rebondit tout de suite, on y va, on fonce ». Et d'ailleurs le, le résultat a été fou, puisque euh, ça a fait un espèce de carton dans les radios, un truc de dingue, euh, et, euh, et on s'est marré à faire en plus, c'est-à-dire que tu passes deux heures avec eux, tu, tu te marres. On avait préparé le versi, enfin, sur le premier Bercy qui était annulé, il va être là, on avait donc bossé le live. Et puis entre-temps, il s'est passé le Covid et tout ça, donc on n'a pas pu euh, se retrouver sur scène, mais ça se fera, 24. On espère. J'ai une petite question sur euh, champ de bataille, la première fois que j'ai écouté, euh, un point au trip quand même, c'est un ressenti, un vécu ou comment tu quelques mots sur champ de bataille alors, je suis une bataille, c'est Christophe qui m'a écrit euh, « Oui, euh, euh, c'est quelque chose qui traînait longtemps, ça fait longtemps qu'il en parle, d'écrire. » Et c'est un long texte, un très très long texte, il n'arrivait pas à le mettre en musique. C'est une espèce de slam interminable et on n'arrivait pas à en faire quelque chose. Et c'est Ours, le fils Souchon, euh, à qui on a confié le texte, qui a taillé dedans et qui nous a fait la chanson, en fait. Donc, elle vient de là, cette chanson et... Et, et oui, oui, euh, je, je dirais pas qui tout dans le groupe, mais là, il y en a un de nous qui s'est rendu compte que son fils était harcelé à l'école euh, il, il y a quelques mois, donc euh, c'est quelque chose qui nous touche tous. Et on a été tous, euh, à un moment donné, le conte, d'histoire ou le témoin. Ou, et on a laissé faire les choses, donc euh, voilà, moi, c'est une chanson que je, je chante toujours avec beaucoup d'émotion. Et voilà, pour, je ne sais pas si on va la chanter ce soir, mais on a, quand on en arrive au festival, au milieu de deux trucs bien festifs et qu'on pose ce euh, fonctionnement, en général, ça calme tout le monde. Ouais. Après, il faut se remettre dans le bain de la fête, mais ouais, c'est important pour nous de parler de ce sujet, du harcèlement scolaire qui est un vrai fléau. Un énorme fléau et on n'en parle pas assez. maman, je comprends tout à fait. Merci pour tout. D'accord. Et merci à toi. Des questions encore Je vais ah, en parler de Christelle et euh, ah. Monsieur Boulanta. Enchanté, bonsoir. Bonsoir. Leur, leur, leur. Je vais avoir une autre à pour la serroir, on va dire. Euh, on sait que vous êtes justement fait partie des groupes pour euh, engager de la scène française avec des messages, euh, avec euh, un des rares morceaux qui sont un peu dans en dans tête, ouais. euh, qui sont un peu euh, des morceaux emblématiques de certaines générations, euh, un peu comme certaines morceaux que ton a vu pour des humeurs, le respect homme femmes l'égalité hommes-femmes, des, des, des, des, des sujets qu'on défend depuis longtemps. Et, euh, et on a été sur le terrain beaucoup, avec Greenpeace, avec Sea Shepherd, euh, déjà en ouvrant les portes des concerts, en faisant venir des stands et en communiquant sur les assauts. Mais au-delà de ça, on a, oui, on a participé, on était à Notre-Dame-des-Landes jouer quand euh, il a fallu se contre l'aéroport, qui nous semblait un combat euh, intéressant à mener. Euh, moi je suis le président d'honneur de Sea Shepherd de Bretagne. Donc euh, je travaille beaucoup avec eux sur les nettoyages de plages, sur les côtes en Bretagne, et sur toutes les opérations qui, vont, qui se montent, euh, notamment l'opération Dolphin by Cash pour aller surveiller un peu les pêches illégales de dauphins et autres euh, mammifères en, en, en, voilà, en, en danger euh, dans, dans, dans nos offres de pêche françaises. Et puis voilà, donc, quand on nous appelle, on revient, quand ça nous semble intéressant, ça peut être des local locales, ça peut être euh, euh, voilà, des grandes ONG, euh, on, on aime être euh, des combats qui nous tiennent à cœur. Et puis, euh, on aime le monde associatif, donc chacun à notre manière, là où on vit. Moi je vis en Bretagne, il euh, y a les petites amas du coin, il y a des gens qui se bougent, j'essaie d'être euh, au rencard avec ces gens-là. Ouais. est ce que j'allais faire pour le niveau personnel dans ta vie, ta famille, famille Est-ce que c'est des choses que tu essaies de mettre en avance comme priorité Ah oui, bien sûr, moi je fais partie d'une petite association qui s'appelle Bien Vivre en Bretagne Romantique. On a notre petit marché local avec les ambulants, avec tous les producteurs du coin, et essayer de bah, promouvoir ce, ce genre de. de... De, de, de, de, de, Je ne trouve pas le mot, mais d'initiative. Et puis, euh, puis euh, d'en profiter aussi, de profiter de, des gens qui se bougent, des de, de choses qui vont vers, euh, vers une consommation plus intelligente, vers une production plus intelligente, vers euh, un vivre ensemble. C'est-à-dire que moi le monde associatif me plaît parce que pour moi c'est le sens de la politique, c'est participer à la nécessité, c'est avancer ensemble sur des, des projets communs. Et on aime ça avec Trio, avec ouais. ce qu'on aime le plus, c'est de le faire dans la musique et. Euh, dans des endroits comme ceux-là, mais, euh, mais quand il faut les faire ailleurs et qu'on a le temps, on y va, Merci ouais. bah, écoute, merci. Bah, je prie. Puis, il y a peut-être des hommes qui très logo aussi. Avec grand plaisir. On oui. a ah, encore euh, <rire> trois petites minutes, si vous voulez encore poser une question, c'est le moment ou jamais. Sinon, on peut sur... ça, euh, gentiment. On a encore une petite question. Oui, c'est super. Okay. Oh, moi je suis curieuse. <rire> Comment s'est fait ta la rencontre avec le registre Sécarine alors la rencontre avec Régis et Carally, elle s'est faite sur un, un projet de, de Idir, sur un album de Idir. où on a été invité, euh, j'ai co-écrit une chanson avec Idir, et euh, on l'a enregistré il y a quelques années de ça en studio et ça a été la rencontre avec Régis et Carelli. Et puis suite à, à cette rencontre, on a rencontré Bertrand Langlo, qui est venu aussi euh, s'initier un peu sur dernier album et est venu faire, dans, comment on pourrait dire, une direction artistique et qui est très pointe avec Régis Sekarelli et, et qui nous a proposé euh, de travailler avec Régis sur la réalisation du dernier album et voilà on a foncé tête baissée, ça nous a fait du bien il nous a emmené ailleurs, il nous a permis de à la fois garder ce côté quand même organique de trio, puis nous emmener un peu dans les claviers dans les bases, dans des choses qu'on n'avait pas forcément expérimentées euh. et euh, on le remercie on est très fiers de ce disque et de la collaboration, c'est un grand monsieur Régis Sekarelli il a fait des a, il a, il a fait produit des albums merveilleux donc, euh, Très content d'avoir travaillé avec lui devant monsieur qui apporte un nouvel univers aussi, tout à fait. C'est fabuleux en tout cas. Ce, cet album, ce, cet album un champ de la chambre d'attaque est magnifique. Merci, c'est gentil. Une autre question que j'aimerais vous poser est-ce que après 25 ans, donc, euh, album et l'inspiration, est-ce que vous n'avez pas peur euh, que la source se tarisse euh, Écoute, pour le moment, c'est un peu du jour le jour. On prend plaisir, on rencontre, on voyage, on se nourrit. Et puis en... j'ai l'impression que les gars on se fait écouter des chansons à Christophe en ce moment, on a encore apparemment des trucs à raconter. Donc c'est plutôt bon signe. Mais c'est vrai que je pense que si tu commences à poser la question, c'est là où tu tu de le doute. Ah oui, tu vois. Oui, ça va. Donc on ne me pose pas ce genre de questions. <rire> <rire> non mais euh... Non, tous les deux, tous les deux. Tous les deux. On a toujours partagé l'écriture. Ça fait quelques années qu'on rentre un peu dans l'écriture de chacun et tout, mais on est.. Euh... On aime écrire des chansons avec Christophe, donc on est quand même des très beaux donc on, on, a, on a de la réserve. Et les paroles d'abord ou la musique d'abord Ah, c'est un, un tout. C'est un tout, il faut savoir bien épicer son plat. Euh, la chanson est portée par la musique et la musique des fois est du texte, donc voilà, euh, ah, ça dépend. Mais euh, les, les deux sont, sont primordiaux. Bien sûr. Merci beaucoup. Pas de quoi. Bah, il ne restera plus qu'à aller vous voir euh, sur scène euh, tout à l'heure, hein, ah, hein, ouais, ouais, ouais, ouais. la, la scène loin de l'homme, la grosse scène qui est en train de jouer en ce moment avec. Lydia, on On recevra en conférence de presse, je ne sais plus, à quelle heure exactement On va uh, checker sur les bandeaux qui sont là-bas. Bah Guisebourg, on va te remercier. Ouais, ouais merci, euh, merci. On va continuer avec la radio, continue les gars, voilà. Ouais, bah, on on, essaie, réglé, faire, euh, on ouais. essaie de faire ce que les radios mainstream ne font pas. Ouais, bah, c'est bien, vous êtes là, bon. Voilà. <rire> <Et> bravo <rire> à vous, On euh, vous fait encore plein de belles choses pour la suite des aventures, hein, 25 ans, c'est que le début. On va se revoir, on va se revoir Oui, ça verra, forcément. Et puis, la prochaine date, là la prochaine date Ouais. Demain. Demain Déjà, bon, euh, demain, ouais. demain et après demain ça se joue, ouais, ça joue. Ouais, ça, joue enchaîne. La, ouais, ouais. ça enchaîne. Ouais, Et bien, en ben, sur, sur les réseaux. Vous les, réseau, les Trio. Et ceux-ci, ils en fait pas. Encore un grand merci, Gizmo. Ouais, merci vous. Et puis nous, on se retrouve dans quelques minutes, bon, parce que, d'ailleurs l'inauguration du Samska dans 7 minutes. Exactement. À 19h. Et en attendant, on vous laisse patienter. Jusqu'à 19h. Merci, Gizmo.